Pour euh, téléverser des documents, comme par exemple euh, banque de questions, cours, canvas de votre cours, simplement le, compléter le formulaire et à la question 6, spécifier quel, de quel type de document il s'agit. N'oubliez pas qu'une fois le téléversement terminé, vous devez retourner dans l'onglet précédent pour compléter le formulaire, donc euh, l'envoyer et euh, déterminer le nombre de fichiers que vous avez déposés. Notez que vous auriez pu aussi nous indiquer un lien de téléchargement.